Oh la lumière Splarf Elle est trop mignonne Quoi elle est rose Bah oui j'avais pris prise pour toi La veux Je me doute oui C'est mieux qu'on échange <rire> Comment je... Tu sais tu pouvais rester dedans hein. il y a deux places Ouais non mais justement c'est pour pouvoir monter avec toi que j'ai pris une rose comme ça moi <rire> le pas, ça marche Oh tu vas Naïs, mais tu va vas. On a de faire un créneau Oh mon dieu Non mais tu sais, euh, personne va venir te verbaliser hein, si t'es au milieu de la route. Non, <rire> la serve son créneau tranquille, elle s'entraîne. Mais La voiture bah, attends. Oh putain oh, Ma <rire> caisse Mais comment tu conduis oh, j'ai fait une connerie, j'aurais pas dû faire ça. Ah, comment vous faites pour être en si bonne santé J'ai un peu mal aux fesses, moi. T'as l'air un peu serré dans la tourelle. Et puis bronche pas! Anaïs, t'en as un haut fess! Hop! Ouah, wow. <rire> comment tu conduis! <rire> <rire> bon, merde pas quand j'ai un lance-roquette dans les mains! <rire> T'as sort de ton pantalon, c'est marrant! <rire> <rire> Mais Merde. où est-ce que tu les planques Je ne veux pas savoir. Ouh. Oh oh oh oh Pousse, pousse, pousse <rire> <rire> Ouais dur. Oh C'était quoi ça a Ça a l'air d'avoir eu un peu mal. Ouais, je sais pas de où la tirer. T'es où où T'es où T'es où Oh là, oh là y'a du recul sur cette arme oui c'est bien Brick, les éoliennes doivent être faites du même matériau que les rideaux en peau de bête ah, Elle n'aurait elle elle pas sauté ta voiture Anaïs Ha <rire> Allez on te suit. Voilà. Mets ton quand tu t'arrêtes <rire> Ouh ça fait mal au en fait <rire> ah, je sais pas qui m'a tué saloperie de pigeon Ah mais c'est pas vrai Mais je vais pas mourir avec cause de ce pigeon Donc si j'ai bien compris, on a une archéologue qui est venue ici faire des études sur l'arche, et à la fin elle a tué la petite grosse. <rire> tu fais un câlin Ouais Oh un C'est un poteau Eh, Il n'y pas le gros hein Ah comment ça fait que j'ai plus rien <rire> Putain il a esquivé Je pas, j'en de la vie moi dans un moment. Je crois qu'il. Arrête de faire ça, je crois qu'il y a des ennemis à côté à chaque fois moi Un jeu éducatif. J'ai je une... rien compris. <rire> Qu'est-ce qu'il faut Tu l'as, celui-là Merde Attention celui il approche Oh là oui Mais Normalement, t'as est. Ah non j'ai tué juste au moment où... Ah Bah il est au match de, de seconde chance hein. Et mode soin C'est un bon coup ça ira mieux Ah tu pars trop vite Ah oui, mais est... moi je commence déjà à mourir juste avec les C'est gueule qui lance des grenades. Allez, meurs Ah, j'ai coincé contre toi. Ouais. ouais Oh merde, je ramasse encore des trucs qui sont pas pour moi. Y'a du monde Je suis presque mort, moi. Come out, come out. <rire> je suis à deux. Tu vis pas dangereusement du tout, toi Non. On fait passer les gens, tirez pas. Attention, il est là-haut. Ouah, du premier coup. Euh, on a tiré du monde. C'est qui qui un missile D'accord. Eh hey, c'était ma cible Mais c'est pour ça que je les assais Allez, allez, allez, allez Allez Allez, recharge Ah Ah mais les skags, dégagés C'est pas votre guerre Ouf Oh oh Un SNG qui trace des ah, flammes, cours Le sniper qui se met au lance-roquettes D'abord, et bien ça a l'air charmant. Ah, Je découvre la voiture à chaque fois. Il y en a un qui est passé pas loin de la mort. Je peux me remercier de pas savoir conduire. Ah, oui, belle. Euh... Je pas comment on peut appeler ça, mais.